J'ai toujours eu une relation particulière avec toi. À la fois tu me fascinais, à la fois tu me terrifiais. Tu n'as jamais été dans les normes sociales. Tu n'es pas grand, tu n'es pas mince, tu n'es pas parfait, tu es juste... Euh, toi. 1m58, 55 kg, des formes, de la cellulite et de l'amour. J'ai voulu te détruire, j'ai voulu te réduire à néant. J'avais cette rage qui sommeillait en moi, cette envie de pleurer, d'hurler, je te détestais. Et je t'ai fait tomber dans la boulimie. Toi, tu voulais juste m'aimer, me protéger. Je l'ai compris en grandissant. J'ai compris et j'ai accepté tes différences, mes complexes. J'ai accepté que tu ne serais jamais cette fille-là. Nous sommes devenus amis. Je t'ai approprié, façonné à ma façon. Chaque marque, chaque tatouage sur toi représente un bout de moi. Ma boulimie, ma liberté, ma fragilité, mes décisions, ma sexualité. Plus je t'appropriais, plus je t'acceptais. J'ai appris à aimer tes jambes. J'ai accepté tes fesses, ta cellulite. J'ai compris que tes formes et tes poignées remplies d'amour seraient mes alliés. J'ai appris à aimer ton sourire, ton front, tes grains de beauté. J'ai appris à t'aimer, tout simplement. Et je veux pouvoir me souvenir de tout ça quand je te vois. Parce que c'est grâce à tout ça que je suis devenue cette fille aujourd'hui. Celle que je ne pensais jamais devenir. Je suis fière de toi, fière de tes différences, fière de ta singularité. Je suis fière de celle qu'on est ensemble, de cette image que tu renvoies de moi. Et je voulais te remercier parce que c'est grâce à toi que je vis tout ça aujourd'hui. C'est grâce à toi que je souris, tous les jours. Et c'est grâce à toi que je suis prête à conquérir le monde. Et si toi, qui regarde cette vidéo, t'es en guerre contre ton propre corps, dis-toi que de l'accepter et de l'aimer, c'est la meilleure façon d'avancer et de se protéger contre les autres. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que t'aimes le plus chez toi. Et envoie cette vidéo à une personne qui ne voit pas à quel point elle rayonne. On a, fini cette... On a bientôt fini On dérange. Allez Léa, action <rire> Coupé Coupé action. action On recommence Jacques oui. but Non, t'as déjà a dit, a dit... Excusez-moi, je vois pas très bien. Ah, <rire> oh mais ce genre de photo Insta. Alors, oh là ben, là. Ben. Putain, mais ce genre de photo Insta. Attends, tourne-toi un peu. petit peu. Hop. On relance. Coupé. Action. Action. <rire> Léa. Tu boudes Oui. Je boude et je veux le dire devant la France entière. Vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. là Coupé Action Coupé Action Coupé, action. Coupé. <rire> Efficace <rire> Oh il est trop fluide ton trépied <rire> Maman Oui Y'a Manu il fait que de la merde Fais lui manger ses frottes de nez D'accord Manu <rire> Ok moteur Coupé Action Jacques a dit action Et perd de sortie enfin ça mais on fait que le de... dire bah... Allez, on est sérieux 5 minutes, tu vas Moteur Coupé vas <rire> je cherche ça, tout le monde Coupé